On est de retour avec notre ami Denis-Jean euh, sur euh, la deuxième partie de son émission. Continue, Denis. OK. Ça, ça fait que là, on a parlé, on a dit qu'à à, à, à la chute de, de Port-Royal, euh, suite après le, le traité du Trek de 1713, il y avait, semble-t-il, euh, environ 275 individus. Euh, qu'on avait retenu pour la recherche, là. je répète peut-être trop, mais enfin, c'est important parce que le, les, les Amérindiens, il y avait quand même pas mal de cas de métissage, là, de, de, de gens de, de métisses qui vivaient avec les, les Amérindiens, Puis, euh, mais ce que, n'est que, que pas nécessairement inclus dans ma recherche, sauf quand, quand il s'agit de chefs là, des Sagamas. Hein. En passant, Sagama ça ne veut pas dire chef vraiment, ça, ça, ça veut dire distributeur. C'est euh, la personne qui s'occupait, qui était en charge, qui s'occupait, que tout le monde recevait sa part, hein, comme dans le temps de la chasse ou les, les distributions de territoires de chasse, tout ça. Bon. Euh, tout, tout, tout. Donc, les Métis forment à peu près euh, 10 de la population euh, qui est incluse par la généalogie acadienne, hein, dite acadienne, parce qu'il y a, il y a il y, a, il y a beaucoup de généalogie qui a, qui a été faite sur les familles des colons français. Puis euh, dans ce groupe-là, on peut dire que les métis c'est à peu près 10 et certainement autant chez les Amérindiens, peut-être plus. Euh, bon, euh, puis, euh, mais, mais là, c'est ça qui est important, c'est ce qu'il faut retenir ici, c'est euh, l'impact de la conquête de Port-Royal sur les métisses. Ils deviennent plus visibles, ils commencent des, des migrations hein, vers, euh, vers Pénigouite. Puis, mais, mais il y a d'autres migrations aussi. C'est euh, vers les, les deux îles que, que j'ai mentionnées au début, qui est euh, l'île Royale et, et l'île Saint-Jean. Euh, parce que Louisbourg, euh, l'île royale, avait de, besoin d'une base euh, pas loin où on pratiquerait l'agriculture pour subvenir aux besoins des soldats, puis tous les marchands, puis tout ça. Parce qu'il y a quand même eu, euh, à certaines époques, là, je pense, si, si ma mémoire est bonne, euh, environ 4000 habitants hein, à Louisbourg. C'était gros, c'était une forteresse qu'on a appelée la, la, la, la, le Gibraltar de l'Amérique du Nord. Bon. Euh, donc, les, les, là, il y, y, y a des gens, euh, des bêtises et des colons français, plusieurs colons français, qui vont aller à l'île royale pour examiner le sol, voir si c'est propice à l'agriculture. Puis, euh, ce qui se passe, c'est que, euh, euh, que parmi ceux qui, ont, qui sont allés, j'ai découvert que... Euh, parce qu'il y en a qui ont hiverné, qui ont resté là tout un hiver, dont les métisses Michel laché Galant et un de ses fils. Euh, puis, euh, mais ils ne sont pas restés. Ils sont retournés parce que les autres, ils étaient établis à Beaubassin. Hein. Là, je, je, je vais essayer d'expliquer, euh, retournant en arrière un peu, euh, je pense que c'est vers, vers dans les 1660 que Beaubassin est fondé, mais, mais les métisses... Euh, euh, ce sont des gens qui sont partis de Port-Royal, qui se sont établis là. Euh, pas, pas Michel Hachet-Dugalan, mais le euh, reste du monde. Euh, des des corniers, des, des non comme ça. Puis, puis euh, eux, ils, ils, euh, les Métis n'ont pas suivi cette migration-là. C'est dans le bassin des mines qu'ils qui, qui sont... Le, le bassin des mines, c'est comme à, à peu près à mi-chemin entre Port-Royal -Port et le, le fond de la, de la baie de Fondé, puis ça, dans l'intérieur de la Nouvelle-Écosse. C'est gros, c'est là qu'il qu va avoir, le, le, le, c'est là qu'il va être fondé le, le fameux grand Prix qu'on qu mentionne beaucoup dans, dans la saga de la déportation de 1755. Ça fait que le, le michel haché du galant est allé, à, puis il y a, a d'autres gens qui sont allés à, à à, à l'Île-Royale, mais il y a quelque chose qui est intéressant, c'est qu'il y a un bateau qui, qui, qui part au printemps de 1714, puis qui arrive à l'Île-Royale, puis, puis qui, sur le, le, le bateau se, se trouve un dénommé François Coste et aussi un Jacques Leblanc, avec de, six hommes d'équipage et six passagers, euh, dont, euh, <coughs> Et, et aussi celui de Bernard Mardi la Sonde avec trois hommes d'équipage et onze passagers. Bon, ces onze passagers-là, c'était presque tous des métis, mais c'était des métis de différents endroits, dans la colonie de l'Acadie. Puis, peut-être qu'ils avaient des liens de famille entre eux, mais toujours est-il qu'ils se sont concertés pour se retrouver sur ce bateau-là, pour migrer à l'île royale. Ça fait qu'on commence déjà à percevoir un, un, un, un mode migratoire et un mode d'établissement qui est distinct chez les métisses que du reste de la population. Donc, comme Marc dit, dit la sonde justement, il est marié avec la, la métisse Judith Petitpas que j'ai marié, que j'ai mentionné tantôt, la, la, la, la, la famille d'interprètes. Ça fait que ces gens-là, tous ces gens-là, euh, ce que j'ai découvert, c'est c'est là que, que l'affaire est importante à propos de ça, c'est que les habitants qui sont, sont allés à l'île royale, puis qui sont restés là, ils ont eu besoin de la permission pour, euh, pour s'établir là, pour résider sur l'île royale. Tandis que les métisses, euh, c'est peut-être un seul individu, puis on n'est pas certain, c'est un dénommé Leblanc, on n'est pas certain qui c'était. Mais, mais pour les, tous les métisses, même dans le cas de Michel haché puis de tous les autres qui étaient sur le bateau, il n'y a aucune mention, qu'ils ont obtenu une permission pour s'établir à l'île royale. Donc, c'était comme si, à cause de leur statut d'Autochtone, qu'eux, ils étaient chez eux, puis ils allaient où ils voulaient. C'est juste le gros bon sens, en fin de compte. Bon. Ça fait que. <coughs> ah, tu, tu, tu. Euh, ok. Maintenant, on, on va examiner les, les, les recensements sur l'île Royale et, et l'île Saint-Jean. Euh, à l'île Royale, bon, les, les recensements. Donc, Louisbourg est fondé en. en, en la construction du groupe commence à 1714, puis les recensements commencent à 1717, à 1734. Bon, les, les, euh, les Métis et les colons français qui, qui, sont, qui ont déménagé à lîle Royale, ils s'installent à un endroit euh, qui est nommé à cette époque-là Port-Toulouse. Port-Toulouse, c'est l'ancien Saint-Pierre de Nicolas-Denis, puis c'est un centre important de, de, de son... son de son entreprise, disons, que, qui, qui allait jusqu'à Cap-des-Rosiers en Gaspésie. Hein? Puis, comme euh, les, les Denis, ont, euh, avec son fils Richard, euh, sont, sont établis à Saint-Pierre, ils, ils sont établis à la Miramiché, ils sont établis à Vistigouche, euh, et, et puis euh, ils sont établis euh, aussi, euh, je pense, à Percé ou à euh, Biscourt. Mais ça fait que les recensements nous indiquent. Que euh, les métis à port au louis sont minoritaires, mais les colons qui, qui sont venus là, puis qui se sont établis là, les, les, ils ne sont pas restés avec les années. Ce qui fait que, avec le temps, les métis sont devenus majoritaires. Et quand il y a d'autres individus qui s'ajoutent à, à ce groupe-là, ce sont des hommes célibataires, donc qui intègrent les familles métisses, puis qui, qui, euh, qui, qui grossissent simplement l'établissement métis. C'est qu'à la déportation, ou à, en, en 1752, parce qu'il y a un autre recensement que, que je vais mentionner tantôt, en 1752, euh, le, le, le, les, euh, les métisses sont. sont euh, euh, port toulouse est un établissement métisse. Et je vous laisse une parenthèse vite parce que je vais y revenir tantôt quand on va, on va parler de l'île Saint-Jean, qu qu euh, qui est l'île Prince-Édouard. Michel Lachet-Digalan, qui n'est pas resté à. à euh, sur l'île Royale, euh, vers 17, 1720, il s'en va fonder euh, par la joie euh, à, à l'île Saint-Jean. Et par la joie, la joie c'est le berceau de la Confédération canadienne. C'est là que dans les années avant, euh, 1867, que les, les, euh, les dignitaires se sont rassemblés, les hommes politiques, pour, euh, pour euh, euh, négocier le projet de la Confédération canadienne. Ça fait que je vais revenir là-dessus tantôt. Donc, Port-Toulouse, c'était euh, euh, euh, un endroit où il y avait, des, euh, il y avait un chantier naval. C'était aussi... Donc, il y avait beaucoup de bateaux dans les environs. Puis, il y avait des caboteurs. Puis ça, Je vais en parler plus loin. C'est des gens qui faisaient de la course sur, sur la mer sur les mers, parce que tu avais les courses dans la, les bois, puis tu avais les courses sur les mers. Tu sais, ça fait que, puis il y a des, des métisses qui ont été impliqués là-dedans, qui avaient des bateaux, pour on va y revenir. Bon, ça, ça fait que là, les, les, euh, si on n'a pas le temps de finir aujourd'hui, on, on reprendra ce petit bout-là plus tard, c'est pas grave. Puis, puis euh, ça fait que les... les, les euh, bon, maintenant, c'est ça, on va parler de l'île Saint-Jean. L'île Saint-Jean, euh, de ce que je vois ici, le total de, de, de parce que je regarde mes notes, le, le total de familles, il y a 19 familles, et il y en a 14 qui, qui, euh, qui, sont, qui, sont, qui sont des, des, des familles métisses. Mais ces 14-là, ce n'est pas juste une souche. Là. C est, c est, puis quand tu dis une souche, je ne parle pas de souche généalogique ou ce que tu parles de, comme du premier boucher, ça. je parle d'une souche métisse, cas code métissage pour les descendants fait que tu vois, tu as les hachés du galant, tu as huit familles, tu en as trois, c'est des Martins, deux, des Rimbaud, une, c'est des Joseph et une roi. Donc, tu as un, deux, trois, quatre, cinq souches métisses qui se sont rassemblées à port la joie Puis les quatre autres, les cinq autres familles, ce sont des officiers français, ça, ce ne sont pas des colons qui sont venus de l'autre côté de la colonie de l'Acadie. là, c'est peut-être le moment de, de, de préciser une chose, d'expliquer une chose, c'est que les, les, les frontières de la colonie, de l'Acadie, n'ont jamais été euh, euh, vraiment délimitées. On, on parle à cause de Nicolas Denis qui avait une concession jusqu'au jusqu Cap des Rosiers en hein, Gaspésie, euh, à au nord de Gaspé. On, on dit, bon, ben, ça c'était toute l'Acadie, mais en fin de compte, les Britanniques, les Français, après le traité d'Utrecht, vont, vont chicaner pour voir jusqu'à où ça va de l'Acadie. Mais les, les, euh, les, après 1713, justement, avec la, la, la fondation de Louisbourg, euh, les Français vont commencer à dire, ben, l'Acadie, c'est juste la Nouvelle-Écosse péninsulaire. Ce qui fait que... Les gens qui, sont, qui ont migré de l'Acadie et qui se retrouvent à l'Île-Royale et l'Île-Saint-Jean, on va les traiter, de, on va les appeler, pas traiter, on va, on va les désigner avec le terme acadien. Puis le terme acadien, c'est les, les autorités françaises avaient commencé à se servir de, de cet euh, ethnonyme-là dans les années 1690. Mais là, pour faire la distinction, euh, avec les soldats de Louisbourg et avec de nombreux pêcheurs qui font des établissements à l'Île-Royale et à saint jean Ces gens-là, les autorités de Louisbourg, vont les appeler des Acadiens. Donc, euh, ça, c'est quelque chose d'important à comprendre parce que moi, dans ma recherche... Je, je, la, la, le territoire de la, de la, de la colonie de l'Acadie, je l'ai restreint à la Nouvelle-Écosse euh, euh, péninsulaire pour, pour les, les, les besoins de la recherche. Sinon, ça, ça, ça, ça, ça change, puis c est, c est, c est, ça aurait été des spéculations encore. Puis ça, ça, là, tu, tu perds complètement. Là, tu, ça, ça fait que, bon, ça, mais, mais il faut, faut savoir aussi, juste une petite parenthèse, c'est qu'après le, le traité du trait. Euh, les autorités euh, françaises, euh, justement, ils veulent euh, établir des, des colons à l'Île-Saint-Jean et à lîle Royale, mais aussi dans le sud-est, de ce qu'on appelle aujourd'hui le sud-est du Nouveau-Brunswick. Ils appelaient ça la Nouvelle Acadie. Puis, euh, ça, ça fait que ça, ça va fonctionner plus ou moins. Là, c est, c est, ça va durer, euh, il y a encore des descendants de, de, de ces colons-là qui habitent région, cette région-là aujourd'hui. Donc, c est, c est le, le, le, les familles métisses euh, à l'île Saint-Jean, euh, euh, ils sont... Euh, euh, là, je vais peut-être parler tout de suite. Euh, ils sont dans la région de Port-la-Joie, Port-la-Joie Port même, même, et Rivière-Port-la-Joie. Peut-être, je vais mentionner tout de suite, c'est qu'il qu y a un recensement de, qui a été tenu en 1752 de tous les habitants euh, de, de, de l'île Royale et de l'île Saint-Jean. Et euh, à, à cette époque-là, les, les, les métis de Port-de-la-Joie ont, ont migré vers l'intérieur de, de, de l'île Saint-Jean. Ils ont remonté les rivières, se sont établis beaucoup plus à, à, à l'intérieur. Ça, ça, ça, je, je vais y revenir tantôt. Bon. Euh, <coughs> Donc, justement, peut-être qu'on peut commencer à parler de, de l'impact du grand dérangement sur les métisses. Parce que là, on, euh, on, on avance dans le temps. Puis Il y a eu la première, euh, le premier dérangement, disons, qui, qui, qui, euh, qui a été la, la, la conquête de Port-Royal. On sait que, si vous regardez ce que c'est arrivé en, en Nouvelle-France, au Canada, la, la, la, la, la conquête... Euh, euh, de, la, la chute de Québec et après ça de Montréal, c'était catastrophique. Ça, ça, ça a eu des, des, euh, il y a eu des soubresauts énormes de, de, de, de tout ça. Puis ça, a, ça a entraîné tout un changement de, de, de, de, dans l'histoire. ça fait que le, là, de, de, euh, le, le grand dérangement, c'est pas la même chose que la déportation. Le grand dérangement, c'est quand tu es dérangé. Ça fait que là, que, quand tu es dérangé, tu peux commencer à bouger, mais ce n'est pas, pas une déportation. La déportation, ça commence en 1755. Les déportations, en fait, parce qu'il y en a eu plusieurs. Il y en a eu celle de 1758. Puis ça fait que ça, ça, va, ça va quasiment jusqu'aux jusqu années 1800. Donc, quand on arrive au grand dérangement, le grand dérangement, ça commence avec la fondation de Halifax et de Lumenberg en 1749. Il y a, il y a 3000 euh, protestants hein, euh, euh, euh, Britanniques, originaire de, de, de, de, des colonies de la Nouvelle-Angleterre, qui, qui s'établissent à, à, à, à Halifax. Où, à, ça fait les, les, euh, les, les, euh, les gens qui habitaient. Pas loin de là. Ça fait que là, c'est la guerre, la guerre avec les Mi'kmaq. Il, il, il y a quelques Métis qui se mettent là-dedans, quelques colons français aussi qui prennent le coup, qui se battent avec les Mi'kmaq. Mais, mais il y en a beaucoup que, que, qui vont amorcer euh, de, une très grosse migration vers l'île Royale et l'île saint jean et là, je vais parler de Piggy justement, qui était un établissement qui n'était pas majoritairement Métis, mais que les, les, quand, quand les Métis sont, sont, sont parce que c'était quand même le, le coin, qui, qui, l'endroit qui était le plus susceptible de se faire attaquer par les Britanniques, euh, qui était Halifax. Là, là, je vais, je vais amener peut-être une petite correction. C est, c est, euh, il me semble que les, les, les colons de Halifax sont, sont venus de, de, des îles britanniques et non pas de, de, de la, la Nouvelle-Angleterre. Euh, ça, c'est plus tard, la nouvelle Angleterre. Bon, ça, ça fait que là, les. les euh, parce que de chez les colons euh, euh, qui ont fondé Halifax et Dunenberg, il y en a qui mettent euh, qui, qui, qui du Palatiné euh, en, en Europe continentale, puis tout ça. Ça fait que je, je vais amener cette correction-là. Ça, ça fait que. Mais le, le, le pourcentage de gens qui. qui euh, de. de. de. de piggy euh, qui. Euh, qui déménagent dans les îles, euh, le pourcentage de Métis comparé au reste de la population est, est, est deux, à peu près deux fois plus important. Et là, euh, les Métis vont se rassembler surtout dans un, un endroit, à l'Île-Royale, dans un endroit particulier qu'on appelle la Baie des Espagnols. Puis la Baie des Espagnols, c'est aujourd'hui Sydney au Cap-Breton. C'est au port de Louisbourg. C'est peut-être à je sais pas, ben 20 kilomètres de Louisbourg, quelque chose comme ça. On prend un petit Ça fait que ça, c'est un deux, deuxième établissement métis. Et dans le recensement de, euh, de 1752, qu'on appelle le recensement du Chère de la Roque, les, les métis, ils sont majoritaires. Mais le reste de la population, la grande majorité, l'immense majorité du reste de l'établissement est constituée de familles qui sont fortement parentées avec les familles métis, même si ne sont pas des métis eux-mêmes. Tu vois? qui venaient d'à peu près les, les mêmes endroits, là, la côte de l'Est, les tous ce, ces coins-là, euh, comme je prends la famille Benoît, par exemple, qui n'était qui, qui pas métis, mais qui, qui, qui avait sûrement un mode de vie euh, ensauvagé ». entre guillemets. Puis euh, c, ça fait que ça, c'est un, euh, une conséquence de, de, euh, du grand dérangement, c'est que les, euh, les, les métis forment de nouveaux établissements. Puis euh, il y a d'autres établissements. Euh, ça, ça fait que, Là, on est rendu avec deux établissements euh, à l'île Royale, euh, deux établissements métisses, puis euh, un établissement euh, à l'île Saint-Jean. Mais là, il ne faut pas oublier il y a beaucoup d'établissements de pêcheurs euh, français, puis, qui, qui, euh, ou peut-être qui sont venus de Terre-Neuve aussi. Puis euh, ces gens-là, euh, parfois, on retrouve euh, euh, un ou deux. Deux ou trois métisses là-dedans qui, qui, qui, ont, qui ont épousé ces pêcheurs-là. et que généralement, il euh, y, y a une forte distinction entre les deux. Bon, ça fait que justement pour, pour euh, nommer. Euh... Bon. Non. Ah, je vais reprendre ça. Bon. Là, on arrive justement au, au recensement du ciel de la roque. Euh, c'est là qu'on voit vraiment qu'à l'Île-Saint-Jean, les, les, les gens sont, euh, sont, sont, euh, ont migré vers l'intérieur. Mais, mais euh, ce qui est intéressant, c'est que, que, le, le, que dans ce recensement-là, on voit qu'en en, 1749 ou 1750, euh, il y a, il y a des, les, les chefs de la résistance se, se, se, se retrouvent là. Hein, c'est ceux-là qui ont combattu. Les, les, les, les Britanniques à la fondation d'Halifax et aussi pendant la, la, la, la, la guerre de succession d'Autriche, de 1744 à 1748, parce qu'il y, y a des métisses euh, dont la, la, la tête a été mise à prix, puis donc se sont réfugiés là. Puis, de, donc, il y, a, il y en a un que un bugeau, un dénommé Bugeot, euh, qui est là dès 1748, hein, avec les métisses de l'île Saint-Jean. fait que là, je ne vais pas passer à travers tous les établissements de l'Île-Saint-Jean parce que là, c'est un peu plus diffus. C'est... Il n'y a pas de gros, gros établissements, d'établissements métisses importants qui sont fondés à l'Île-Saint-Jean à cette époque-là. Ils sont éparpillés un peu partout, sauf que les métisses qui étaient à l'intérieur ont été rejoints à l'intérieur de l'île Saint-Jean, qui sont remontés, puis, puis ils ont été rejoints par d'autres métis. Puis ça fait que les. les, les, les c est, c est, il y a deux, trois établissements dans ce coin-là qui, qui est construit euh, majoritairement ou euh, presque uniquement de métis, hein, à partir des de, de, anciens H.T. tout ça. Maintenant, je peut-être parler de Louisbourg, parce que euh, Port-Toulouse, c'est ça, c'est que les, les, les, ça dépend, les gens avaient des jardins, mais ce n'est pas, euh, pas un endroit, de Port-Toulouse à l'Île-Royale, je suis revenu à l'Île-Royale, ce n'est pas un endroit où on pratiquait l'agriculture sur une large échelle, euh, y a, les gens avaient des jardins, c'est à peu près tout, Et puis, mais il mais, euh, y a y, il y a, comme j'ai mentionné, un chantier naval, mais, mais euh, on, il y avait aussi des, des, des caboteurs, mais c'était aussi des, des gens de métier. Puis, euh, puis ça fait qu'il y avait des charpentiers là-dedans justement, construire les bateaux, puis tout ça. Ce qui fait qu'il y, y a un nombre de, de, de ces individus-là qui vont se retrouver à Louisbourg. Puis à Louisbourg, tu as, as, as deux groupes, ça je ne l'explique pas correctement comme ça dans ma thèse, mais tu as, as deux groupes de, de gens qui, que, que les autorités appellent les Acadiens. Tu as un groupe d'officiers qui après 1713, là, qui, que, que, que, qui vont déménager à Louisbourg, tu que as, as quelques familles hein, importantes, puis, puis, mais tu as un autre groupe qui, qui est constitué euh, au sein de la population, qui, qui sont les métisses. Puis de 1714 à, à, jusqu'à 1758. Est, euh, est, je calcule qu'il y aurait peut-être eu euh, euh, euh, 200 métis qui étaient Louisbourg. Il faut, faut savoir aussi que Louisbourg a tombé deux fois. Une fois de, lors de la guerre de succession d'Autriche en 1745 et une fois en 1758. Et, et, là, ça a été définitif, c'était final. Puis c'est comme Port-Royal. Port-Royal, ça a changé de main plusieurs fois. Ça, parce que le, la colonie de l'Acadie, c'est ce, ce que les historiens appellent un « borderland oui. ». C'était un endroit où, où tu avais un, un, un, un, un, le, le, le choc entre les empires, hein? entre l'Empire anglais qui, qui était aux, dans les colonies de, de la Nouvelle-Angleterre et l'Empire français qui, qui avait l'Acadie, la Nouvelle-France, les pays d'en haut. Bon, ça fait que c'est pour ça que ça, il, y a, il, y a, il y a eu euh, beaucoup de, de, de combats et de guerres, beaucoup de, de, de, de gens de blessés et tués dans ces années-là. Mais à Louisbourg, j'ai retracé au moins 53 mariages euh, qui, qui contiennent euh, euh, des, des lignées métisses, qui, qui concernent les métisses. Mais c'était souvent des gens d'alentour de, de, de Louisbourg. Hein? Puis, mais, mais les métisses, euh, j'ai parlé des, des gens de métier, mais la majorité de, de ces mariages-là, sont puis, euh, de, de gens qui sont à Louisbourg, c'est euh, euh, ce sont des femmes. Puis euh, ça fait les femmes. Euh, c'était une bonne place pour trouver un mari. Parce que c'est les hommes qui étaient là, c'est des officiers, des, des, des marchands, de riches marchands, même des pêcheurs, de riches pêcheurs. Puis euh, les gens qui, qui demeuraient à Louisbourg, mais il n'y avait pas grand-femme alentour. Ça fait que c'est... Euh, les métiers, c'est en demande. Hein? C'est les métiers originaires de port toulouse ça, ça fait que euh... Denis, on arrive à la fin de notre émission. Oui, euh, bon, bon, on va continuer dans la prochaine... On va continuer dans la prochaine, c'est tout, parce qu'on a encore beaucoup à parler. OK, correct, c'est beau. Merci beaucoup d'avoir okay. participé aujourd'hui. On se retrouve dans la prochaine émission. Ça fait plaisir. Merci.